Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des... Merci Homer En effet, nous allons parler de l'éructation. Oui, l'éructation, c'est le vrai nom de ce que l'on appelle un roux. Mais qu'est-ce que l'éructation Eh bien, l'éructation, c'est l'expulsion d'un gaz provenant du tube digestif, principalement de l'œsophage et de l'estomac, par la bouche. Elle est souvent accompagnée d'un son et d'une odeur. Plusieurs raisons peuvent provoquer ce phénomène. Manger ou boire trop vite, ce qui provoque de l'aérophagie, qui veut littéralement dire manger de l'air l'ingestion de boissons gazeuses ou encore le reflux gastro œsophagien qui est une remontée de contenu de l'estomac dans l'œsophage. Oui, c'est dégueulasse. Le son qui accompagne généralement le est provoqué par la vibration du cardia lorsque le gaz le traverse. L'être humain n'est pas le seul à roter. La vache ou encore le mouton éructe aussi, mais leur gaz est composé majoritairement de méthane issu de la digestion. Pour info, la vache évacue environ 600 litres de méthane par jour en routant et en pétant. D'autres animaux comme les chevaux et les rats ont complètement perdu la faculté d'érupter. Pour terminer, on va parler du record du monde de row ayant l'intensité sonore la plus forte. Il a été réalisé par l'anglais Paul Hume. La puissance sonore de son row était de 117,9 décibels, soit l'équivalent d'une tronçonneuse.